Cette annonce de la société Homme fait l'effet d'une bombe dans le milieu parlementaire. Avant même l'ouverture de la structure, certaines régions ont émis le désir de voir ce fonctionnement se développer sur leur terre. Grâce à cet homme, le président de la société, la France a enfin l'opportunité de renouer avec la croissance. C'était Catherine Phillips pour LD Productions. C'est tellement facile. Je ne m'y habituerai jamais. Il fait du très beau travail on dirait vraiment qu'il ne s'est rien passé pendant cette conférence de presse les médias sont faciles à manipuler c'est pas à toi que je vais l'apprendre nous avons retrouvé le médecin cette fois il ne nous échappera pas on le forcera à nous donner cette formule et à dénoncer ses complices c'est une très belle journée qui s'annonce Alors On veut plus rentrer à la maison Là, il faut réagir vite. Comment il le retrouvé On s'en fout. Vu comme il était fébrile avec nous, s'il se mettent en tête de le faire parler, je donne pas cher de notre peau. Tu crois qu'il va nous dénoncer j'ai vraiment l'impression que tu es à côté de la plaque. On fait quoi alors On passe à l'action. Tu as l'air tourmenté depuis quelques jours. J'espère que ce n'est pas de ma faute. Si quelque chose t'a déplu, tu sais que tu peux tout me dire. T'inquiète pas. J'ai juste un passage à vide. Et puis on t'a tiré dessus. Tu veux que je réagisse comment Quand je pense à la société, je te vois me succéder. Je suis tellement fier de t'avoir inculqué des valeurs aussi importante que le don soit, J'ai réalisé hier que ton anniversaire était passé depuis deux semaines. Vous deux, prenez l'issue de secours Moi je vais passer par le hall d'entrée On se rejoint chez toi, ok Tu croyais vraiment que ça passerait inaperçu. Maintenant, on va s'amuser. C'est ton père. Il est venu chez nous un soir. Il a demandé à l'autre de fuir avec ta famille. Je te parle de ton père, ton vrai père, pas de l'autre qui t'a bourré le crâne. Ah Lili, je veux pas t'affronter. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. À la régulière. Euh. Allô? <sus> Dans le hall Vite Faites-nous confiance.